L'équipe Récit du laboratoire Femto présentera un ensemble de travaux dont les emplois 4.0, on verra aussi un petit peu d'anthropométrie, comment en fait la taille de nos ancêtres évolue en fonction de certains contextes socio-économiques. Une doctorante présentera aussi ses travaux sur la revitalisation des territoires. Personnellement, je présenterai des travaux portant sur l'histoire des piles à combustible en France. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de piles à combustible. Mais en fait, les piles à combustible en France ont une histoire longue, qui peut remonter jusqu'au 19e siècle. Mais dans les années 60, ça a été une explosion phénoménale de travaux. Alstom travaillait déjà sur des, sur des trains à hydrogène à l'époque. Peugeot sur des, sur des voitures à hydrogène, puis à combustible, etc. Je présenterai aussi des travaux portant sur, sur, des, sur le développement de capteurs pour prévenir les risques cardiaques chez les sapeurs-pompiers. Donc là c'est l'idée de comment en fait, un chercheur en sciences humaines et sociales peut aider, faire l'intermédiaire, faire le traducteur entre le terrain, donc à savoir là en l'occurrence les sapeurs-pompiers, et les ingénieurs je vous donne rendez-vous le 11 octobre pour la journée de l'innovation et de la recherche à l'ITBM sur les trois campus. I want you!